Alors c'est ça. Pardon Bah ta nouvelle intro Eh ben au moins celle-ci on est sûr que personne ne l'a faite. Dis je crois que j'ai trouvé le sujet de ton prochain pilote. Je t'écoute. Tu vas parler de la meilleure série de tous les temps. J'ai déjà parlé d'Utopia. Mais non, je parle de la vraie meilleure série de tous les temps. Eh ben, si tu sais mieux que tout le monde, vas-y. Ok. Salut les kids. Vous savez quoi Je ne vais pas passer par quatre chemins. The Wire, c'est trop de la balle. C'est trop bien et en plus, c'est super cool. Bref, cette série, c'est la number one. Et vous savez pourquoi Parce que c'est trop réaliste et sur l'internet, on dit que c'est la meilleure série de tous les temps. Donc n'attendez plus, on sort les doigts du popotin, et on y va Allez, moi j'y retourne Regardez de Wire Alors Ah bah c'était vraiment très intéressant. The Wire, au sur écoute en français, est une série américaine diffusée de juin 2002 à mars 2008 sur la chaîne câblée HBO. Encore Non, non, non, ça fait 3 fois en 11 épisodes, et les gens vont finir par se poser des questions, merci. Malgré le fait que l'audience de la série n'ait jamais vraiment crevé le plafond, alors j'ai pas réussi à trouver les chiffres exacts, mais pour vous donner une vague idée, si The Wire faisait une audience d'un million de téléspectateurs pour ses premiers épisodes, les Sopranos diffusés 3 ans plus tôt et sur la même chaîne en faisaient le triple, voire même le quadruple. Donc Autant vous dire que c'était pas vraiment le meilleur démarrage de tous les temps. Bref, malgré cela, la série connut tout au long de sa diffusion un succès critique immense et remporta d'ailleurs une quantité astronomique de prix et de sélections en tout genre que Wikipédia fera un plaisir de vous lister pour sa réalisation, ses acteurs ou même les qualités scénaristiques de son showrunner, David Simon. Alors d'ordinaire, je passe assez vite sur les créateurs des œuvres que je traite, mais là, je pense que ça vaut le coup de s'arrêter un moment. Le petit David Simon est né à Washington en 1960 du mariage de Dorothy et Bernard Simon. Et bien entendu, cette information ne vous sera d'aucune utilité. Après des études qu'il initie au métier de journaliste, il travaille pendant un peu plus de 10 ans au Baltimore Sun, le quotidien de la ville du même nom, passant le plus clair de son temps à écrire pour la rubrique des affaires criminelles. Et visiblement, il y avait de quoi faire. Mais devenu de plus en plus cynique face à un journalisme de moins en moins enclin à remettre en cause les problématiques économiques et sociales de la ville, il décide alors de se barrer tout seul dans son coin et d'écrire au début des années 90, Homicide: a, a Year on the Killing Street, un ouvrage retraçant une année au sein de la brigade criminelle de Baltimore, suivi de The Corner avec un sous-titre que je ne prendrai pas le de prononcer, littéralement traduit par une année dans la vie d'un quartier de centre-ville se concentrant cette fois-ci sur le trafic de drogue et la toxicomanie toujours à Baltimore. C'est là que nous arrivons à ce qui nous intéresse, car ces deux ouvrages vont servir quelques temps plus tard de base de travail pour la création de deux séries, simplement nommées Homicide pour la première diffusée sur NBC et The Corner pour la deuxième, cette fois-ci diffusée sur HBO, prenant la forme d'une mini-série de 6 épisodes que je vous conseille fortement de regarder. Parce que c'est vachement bien. Bref, HBO ayant visiblement bien kiffé le travail réalisé par Simon, lui demande alors de se pencher cette fois sur un projet beaucoup plus gros, une série qui parle de criminalité à Baltimore à travers la vision des personnes qui la vivent, j'ai bien entendu nommé The Wire. Tu peux arrêter ça, s'il te plaît mmh. Tout commence dans les rues de Baltimore à proximité d'une scène de crime. Ce qui prouve... Que je ne vous ai pas menti. Deux hommes discutent tranquillement, assis sur un trottoir face au corps fraîchement cadavre de Morveux, un monsieur au patronyme étrange, très connu de ses contemporains pour sa passion du jeu d'argent et sa capacité à partir avec la caisse et ce, quelle que soit l'issue de la partie. Un peu surpris par la déclaration du premier, le second lui pose alors une question qui vous semblera assez logique. Si Morveux volait l'argent à chaque fois qu'il participait, bah pour quelle raison le laissait-on jouer Logique. Un peu étonné à son tour, le premier lui répond d'une manière beaucoup moins logique que c'est normal, parce que c'est l'Amérique. Non, non, non, je peux pas faire ça comme ça. Comment ça. Je vais tout refaire. Hein Alors, je suis bien conscient que mon émission s'appelle Pilote et que le principe du truc, c'est de vous raconter ce qui se passe dans le premier épisode d'une série pour vous apporter en deuxième partie d'émission une petite analyse de l'œuvre pour qu'au final vous ayez envie de la mater. Ou pas. Enfin, du moins, j'espère que vous avez compris ça comme ça parce que si c'est pas le cas. Je. Voilà. Dans mes précédentes vidéos, vous avez peut-être remarqué que certains pilotes, comprendre premier épisode d'une série, ne sont pas hyper représentatifs. Soit parce que la série a énormément évolué au cours du temps, soit parce que la narration passe plus par une réalisation lente et que du coup, vous balancer de manière brute ce qui se passe dans la première heure perd un peu de son sens. Mais pour la série dont il est question aujourd'hui, c'est encore autre chose. The Wire est une œuvre très dense et très complexe. Pas dans le sens où il s'y passe énormément de choses comme dans Game of Thrones par exemple, mais plus en termes d'éléments scénaristiques dévoilés au fur et à mesure des épisodes, qui une fois mis bout à bout permettent de comprendre ce que la série tente de nous raconter pour faire simple vous narrez les premières minutes de la série comme j'ai l'habitude de le faire et qui voudrait à pisser à côté d'un violoncelle géant c'est dégueulasse du coup j'ai décidé de faire une petite entorse à la règle pour vous offrir ici les très très très grosse ligne de ce qu'est The Wire pour vous donner une idée de ce qu'est grossièrement la série. L'inspecteur McNulty travaille au sein de la brigade criminelle de Baltimore. Un jour, ce dernier assiste au procès d'un certain DiAngelo, présenté comme un homme de main du clan Barksdale, une organisation criminelle spécialisée dans le trafic de drogue et très connue des services de police de la ville. Tout semble être joué pour lui, de nombreuses preuves l'accablent et certaines personnes sont même prêtes à prendre le risque de témoigner. En gros, il est dans la merde. Mais en fait, euh, bah non. Grâce au pouvoir de la corruption d'un des témoins, ce dernier fut libéré dans l'instant. McNulty pas franchement étonné de cette décision, mais un peu blasé quand même, décide alors d'aller voir son pote juge responsable de l'affaire. Et lui demande, eh hey mec, tu crois pas qu'il y a un petit problème là On a un type accusé de meurtre qui visiblement fait partie d'une des plus grosses organisations criminelles du coin, et tout ce que la justice réussit à faire, c'est de le remettre en liberté Hmm, mmh, répond alors le juge. Effectivement, c'est étrange. Tu crois que notre service de police est tout pourri et incapable de répondre aux problèmes de drogue de la ville C'est une possibilité non nulle, Du rétorque alors McNulty. Ok, bah je préviens la presse et je fais comprendre à ton boss qu'il fait vraiment de la merde alors. Bon, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais l'idée est là. Du coup, outre le fait que McNulty se fasse défoncer par son supérieur hier, à parce que concrètement il l'a fait passer pour un abruti, une opération d'envergure est organisée afin d'en finir avec la drogue et au passage montrer qu'en fait la police de baltimore c'est trop de la balle. Un détachement est donc créé qui sera à la fois capable de mettre sur écoute Ah mais comme le titre Les trafiquants de drogue dont je le rappelle fait toujours partie Bob de The Walking Dead mais aussi capable d'effectuer des opérations musclées avec des flingues sur le terrain qui sera entre autres assuré par le père Gabriel dans The Walking Dead. Mais bien évidemment tout ne s'arrête pas là dans The Wire. En plus de montrer comme je vous le disais une enquête policière cherchant à faire tomber une organisation criminelle Intestine, ce qui en soi est déjà passionnant, la caméra va aussi se tourner du côté des trafiquants nous donnant l'opportunité de pénétrer en plein cœur du business, de la base avec ses petits dealers de rue jusqu'à la tête et ses chefs d'entreprise du crime. Ce que l'on trouve d'ailleurs du côté des flics aussi, car pour ouvrir une enquête, toute une machinerie administrative se met en place et la série prend évidemment un malin plaisir à montrer ce qui d'ordinaire et passer sous silence. Plus qu'un simple polar, The Wire est une immense fresque politique prenant comme contexte la lutte contre le trafic de drogue afin de mettre en lumière quantité de problématiques sociales et économiques que connaît encore la ville de Baltimore aujourd'hui. La série est donc une œuvre complète et cohérente non seulement du point de vue de la réalisation, mais aussi et surtout d'un point de vue scénaristique, en abordant pour chacune des cinq saisons une thématique différente tout en gardant comme fil rouge la lutte contre le trafic de drogue et la criminalité de Baltimore. La troisième saison se concentrant plus sur les luttes politiques alors que la quatrième plus sur les problèmes d'éducation par exemple début, à la fin, la série garde une certaine impartialité quant au sujet qu'elle filme. Pour être plus clair, on se rendra vite compte qu'un personnage censé représenter la justice ne vaudra souvent pas mieux qu'un petit dealer du coin de rue. En fait, The Wire tente de nous montrer le monde dans toute sa complexité, en ne se limitant pas seulement aux notions de bien ou de mal, lui donnant ainsi une dimension anti-manichéenne vraiment particulière. Et là, pause on va mettre deux trois petites choses au clair. Le réalisme dans les séries télé. Concrètement, la thématique que je m'apprête à aborder est très complexe et rien que pour ça, le sujet mériterait une vidéo de 2 heures à lui tout seul. Pourtant, la série que nous sommes en train d'analyser aujourd'hui et la vision que beaucoup de monde en a me semble parfaitement symptomatique du problème que je vais vous exposer ici. Du coup, on va prendre les choses dans l'ordre histoire de pas dire trop de conneries. En commençant mes recherches pour faire l'épisode, je me suis d'abord penché sur les critiques afin de me rendre compte de la portée du phénomène. Oui, parce qu'à ce niveau-là, c'est quand même un phénomène et quasiment à chaque fois, c'était pareil. The Wire est la meilleure série de tous les temps. Du coup, bah je me j'ai d'abord dit que ça servait à rien d'en parler étant donné que tout le monde semblait être d'accord, mais un petit truc m'a quand même fait tiquer. Très régulièrement pour ne pas dire à chaque fois, un argument revenait. The Wire est la meilleure série de tous les temps car The Wire est une série réaliste. C'est quoi une série réaliste Le réalisme, et plus particulièrement le réalisme dans le monde sériel, est devenu en quelques années une sorte d'argument infaillible capable de venir mettre à terre tout type d'analyse, aussi pertinente et intéressante soit-elle. Comme si plus rien n'avait d'importance, si c'est réaliste, c'est que c'est vachement bien. Et rassurez-vous, l'inverse fonctionne aussi. Pour moi, ce terme, dans ce contexte précis, n'a aucun putain de sens. D'abord parce qu'à chaque fois qu'un expert commence à mettre son nez dans un script, ça fait toujours plein de déçus, et rien que pour ça c'est super triste. Mais surtout, bah on s'en branle Car dans le fond, que l'on se trouve dans un commissariat, dans un hôpital ou à l'autre bout de la galaxie, le but est toujours le même, faire en sorte de créer quelque chose de cohérent. On s'en cogne de savoir si le diagnostic de Dr House respecte à la lettre les procédures médicales. L'objectif pour un scénariste, c'est d'injecter une dose suffisante de réel dans son histoire, par le biais d'un vocabulaire médical renseigné ou d'une mise en scène adaptée par exemple, pour que le spectateur se sente réellement au sein d'un hôpital. C'est le réel qui est au service de l'histoire que l'on raconte pas l'inverse. Donc non, dire que The Wire est une série réaliste n'a pas de sens, ce qui ne l'empêche absolument pas qu'elle s'inscrive dans un cadre profondément ancré dans le réel, car ce qui se passe dans la série est inspiré de la réalité, et surtout d'être une série extrêmement bien renseignée. C'est d'ailleurs pour cette raison précise que je vous ai déballé une partie de la bio du créateur au début de l'épisode, qui de mieux qu'un ancien journaliste repenti spécialiste des affaires criminelles à Baltimore pour justement parler des problématiques sociales de la ville. Ah bah maintenant que tu le dis, je pensais justement à ta mère… Pour moi, les séries doivent être avant tout des œuvres sociales, elles nous font vivre par procuration et sur un long terme la vie des autres avant de nous renvoyer avec plus ou moins de violence à notre propre situation et à mon sens encore une fois c'est de là que vient la véritable force de The Wire et des autres productions de Simon au passage. Comme ça par exemple. Baltimore dans The Wire est en fait à voir comme un espace témoin, un élément scénaristique fort qui a permis aux créateurs de nous parler de la société dans un cadre beaucoup plus large, celui des États-Unis. Fractures sociales et géographiques, inégalités économiques, système politique injuste dérives du journalisme et j'en oublie certainement beaucoup, la série remet à plat quantité de problématiques d'ailleurs toujours d'actualité outre-Atlantique. Les événements récents de Ferguson et de New York sont là pour nous le rappeler. Bon, euh, je vais être honnête avec vous. Quand j'ai commencé cette émission, je savais pertinemment qu'à un moment j'allais devoir parler de cette série, et rien qu'au fait d'y penser, j'étais déjà paniqué. Tout simplement parce que The Wire a fait couler énormément d'encre, et pas seulement dans le monde de la critique, hein. bon nombre de bouquins et d'articles scientifiques ont été écrits poussant de plus en plus loin l'analyse. Donc intérieurement je me suis très vite demandé si cet épisode avait un quelconque intérêt, car non, je sais pas si The Wire est la meilleure série de tous les temps, mais concrètement, est-ce si grave que ça Parce que ça n'a pas vraiment d'importance finalement. En revanche, ce que je peux vous dire avec beaucoup plus de certitude, c'est que The Wire est une série qui m'a fait comprendre énormément de choses sur le monde qui nous entoure. La série n'a cessé de m'interroger sur tout un tas de thématiques passionnantes, en n'hésitant pas à remettre en question une hégémonie d'un système capitaliste ultra-libéral et ses conséquences sur la société à tous les niveaux. Donc ouais, regardez The Wire, le plus important n'étant pas de croire sur parole un classement bidon qui n'a pas vraiment d'utilité, mais bel et bien de vous faire votre propre avis. Car je n'ai pas forcément raison et vous n'avez pas forcément tort avant de finir cette vidéo, j'aimerais quand même aborder un point qui me semble important, l'impact qu'a eu The Wire dans le monde sériel. Car si la série a été précurseur quelque part, c'est bien dans sa manière de construire un personnage et dans sa faculté à détruire tout stéréotypes et représentation simplistes d'une société plurielle et complexe. Mais comme pour le reste, cette thématique mérite bien mieux qu'une simple conclusion d'épisode et c'est pour cette raison que j'ai décidé de vous faire une vidéo complète sur le sujet qui arrivera probablement dans le... Wow Qu'est-ce que c'est que ça De quoi Bah ça là, t'as pas remarqué C'était... Attends une seconde... Je crois que nous ne sommes pas seuls. Ah tu veux dire que nous sommes... Sur écoute Ah non non non, c'est très drôle. Bravo. Ah tu fais des progrès en boutade hein, oui c'est sûr. Par contre ça explique pas du tout ce qui se passe hein. Je... non. Y'a quelqu'un Allô Y'a quelqu'un Technicien, je crois qu'il va falloir intervenir. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Euh, N'hésitez surtout pas à le partager si c'est le cas, hein. vous savez que c'est quand même le plus important pour faire connaître la chaîne. J'en profite aussi pour remercier absolument tous mes tipeurs, hein. une liste va apparaître quelque part par là. C'est grâce à vos dons que j'arrive à faire évoluer l'émission, mais aussi à pouvoir espérer un jour peut-être en vivre. Donc c'est très très important pour moi. Si vous aussi vous voulez contribuer à faire évoluer l'émission, ou alors bah, m'aider tout simplement, bah, je vous invite à aller faire un petit tour sur ma page Tipeee, vous êtes le bienvenu. Quoi qu'il en soit, je vous remercie énormément pour votre fidélité, c'est un moteur essentiel pour moi, et je vous dis à la prochaine fois. Ciao